Salut là mon vieux Real à Connor, je suis une tonne de et d'astumer te quand Bruce Pay est Ah, nické d'une tonne de gallon avez et chiwas. Et pardon Spay et des one bit et pardon Spay bit. et des one et pardon Spay et des one et pardon Spay et des one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 Oh là là de l'an là là la là oh là là de lanlo, là de lanlo, là là là là Un hospital on be Un hôpital on be Un on Un on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 a do du dos de zlaredo, do du de zlared, a do du de zlared, et ne spas et des wabet, oh la la la oh la la la l'anlo, oh la la la oh la la oh la la la la la la